Il vous cache la vérité mais elle refait surface. Bitcoin. Bonjour mon nom est Ola Ziga, je suis expert en investissement à haut rendement. Pourquoi ils nous mentent autant Pourquoi les grandes banques nous mentent Pourquoi les gouvernements nous mentent autant alors qu'on a envie d'avoir la vérité sur ce qui se passe, que ce soit au niveau de notre argent ou même tout simplement au niveau de notre pays Pourquoi ils nous mentent Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bitcoin. Bitcoin, cette nouvelle révolution, cette nouvelle monnaie numérique, cette chose qui fait peur, qui dérange les états. Pourquoi Encore une fois, parce que ça redonne du pouvoir au peuple. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi il nous cache la vérité et où, on va dire, se trouve une vérité, celle que je pense être exacte par rapport à l'argent, par rapport au fonctionnement du domaine des investissements et des nouvelles technologies. Il faut savoir une chose, c'est qu'on pense qu'il y a trois pouvoirs. On a toujours dit qu'il y avait trois pouvoirs. C'est écrit depuis très longtemps dans la Constitution. Pouvoir numéro 1, exécutif. Pouvoir numéro 2, législatif. Et pouvoir numéro 3, judiciaire. Mais qui contrôle en fait la population Qui contrôle les décisions que nous, nous allons prendre par rapport à notre argent et même d'autres actions ce n'est pas ces trois pouvoirs, il y en a deux autres. C'est quoi les deux autres pouvoirs bah Juste avant que je te parle des deux autres pouvoirs, j'aimerais que tu partages cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse justement à l'impact du Bitcoin, aux mensonges qu'on nous dit partout dans les médias. J'aimerais que tu partages cette vidéo. Les deux autres pouvoirs qui ne sont pas officiels, qui sont-ils Numéro 1. Les médias. Pourquoi Parce que les médias peuvent décider de ce dont vous allez parler dans la journée, de ce dont vous allez parler dans le mois. Ils décident exactement quand ils veulent, de ce qu'ils veulent que vous croyez. Ils ont une puissance telle que... Certaines personnes sont capables d'aller insulter d'autres personnes, de s'embrouiller par rapport à un sujet. Ils vont aller au travail, ils vont être fâchés parce qu'ils vont dire « t'as vu ce qui s'est passé, l'autre il a acheté des costumes à 12 000 dollars, l'autre il a fait quelque chose à un enfant, etc. » Il se passe énormément de choses dans le monde, il se passe des choses hyper positives et des choses négatives. Mais les médias savent que lorsque ils vont diffuser des informations négatives, ça va avoir un impact sur vos décisions. Ça va avoir un impact sur votre peur, sur vos craintes. C'est pour ça que, pour moi, c'est un pouvoir qui est très très puissant et qui est bien plus puissant que les trois autres que j'ai mentionnés tout à l'heure. Deuxième pouvoir qui n'est pas officiel, c'est le pouvoir bancaire. On dit souvent que les personnes à la tête des plus grandes banques sont des oligarques. Pourquoi Parce que c'est des personnes qui tirent les ficelles. Et nous, on est juste des marionnettes. Si aujourd'hui, ils ont envie qu'on ne puisse pas retirer beaucoup d'argent de notre compte, ils vont le faire. Ils sont passés de 10 000 euros qu'on pouvait dépenser en cash à 5 000 euros. Ensuite, ils ont décidé de baisser ça. C'est descendu à 2 000 euros. Aujourd'hui, à 1 000 euros. Par exemple, si tu veux acheter le dernier iPhone, ce sera difficile. Pourquoi Parce qu'il coûte plus que 1 000 euros. Mais est-ce que c'est normal On va dire oui, c'est pour la sécurité, mais non c'est juste pour nous contrôler davantage. Ils veulent tout voir, ils veulent tout tracer. Et le but du Bitcoin et de la blockchain, c'est justement d'être beaucoup plus libre avec notre argent. Si on est plus libre avec notre argent, on est plus libre tout court. C'est pourquoi le Bitcoin a été créé, c'est pourquoi la blockchain a été créée. Afin qu'on puisse échanger des informations librement, de manière confidentielle et totalement sécurisée. D'ailleurs, c'est tellement sécurisé le Bitcoin qu'on peut effectuer des opérations financières à très haut niveau sans craindre quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs ce que je fais très souvent. Et par rapport à ça, j'aimerais t'offrir un cadeau afin que tu puisses voir que le Bitcoin ça marche, c'est sécurisé et on peut et gagner de l'argent avec et faire des opérations de très haut niveau. Donc pour accéder à cette vidéo cadeau que je veux t'offrir, clique bien sur le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Et tu auras accès tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. C'était Ola Liziga, expert en investissement à haut rendement. À très bientôt.